Écoutez, moi je suis hyper content parce que je sens qu'on va bien travaillé ensemble Vous avez envie de partir en vacances Je suis agent de voyage, c'est à moi qu'incombe l'honneur, le devoir et la responsabilité de m'occuper de vous à partir du moment où vous mettez un pire de votre appartement jusqu'à votre retour Vos désirs sont mes ordres, ok Ouais On se fait valide Et eh ben c'est parti, je vous écoute alors Euh... Et eh bah ben, on, on avait envie de partir environ euh, une semaine Ouais, une semaine c'est super Attends, je vais vous dire, une semaine c'est bien parce que c'est pas trop long C'est pas un mois, mais c'est plus long qu'un week-end Parce qu'un week-end, franchement, j'en organise, mais. On n'a jamais le temps de le faire. On arrive le samedi, on repart le dimanche. Merci oh bah. <rire> bien, mais non merci. Autant pas déballer les valises, hein. moi dans ce que là, je leur dis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une semaine, c'est parfait. Une semaine, c'est très bon choix, monsieur. Merci. Très bon choix, une semaine à una, c'est manette, comme on dit. Et puis en plus, comment on veut dire euh, Que ce soit les hôtels ou les clubs de vacances, leur ce séjour, c'est la semaine Non mais, comme quoi, vous voyez Non mais on aurait, on aurait voulu faire exprès, qu'on n'aurait pas pu. <rire> Ensuite On ne sait pas trop. Euh, un lieu où il fait beau. Top, arrêtez. Ouais. Attends, ah parce que là, ce que vous êtes en train de me dire, là, le voyage. Je l'ai, c'est bon. Je l'ai, regardez. Le tour de l'Amérique latine. America Latina. Comme on dit là-bas, c'est l'espagnol. Prenez un avion, vous arrivez à Buenos Aires, Argentine. De là, une jeep de ferme vous attend. C'est comme une jeep avec des chèvres à l'intérieur. Direction Cusco. Cusco J'adore ce film, la Bolivie. Deux jours de route, on s'arrête pas. descendu sandwichs dans la boîte à gants, des être pour s'endormir. On trace, on trace, on trace. Le bonheur. Paysage, paysage, paysage. Ça des films De là s'ensuit une randonnée, ou comme j'aime dire, un trek. Avec son machu-pichu, on monte, on monte, on monte, descente en parapente, jusqu'à Rio. Là vous avez une heure de temps libre, on visite le pain de sucre, le pain de sec, Corcovado, initiation surf, capoeira, tapioca, carioca, et retour tranquille en ferry. On se le valide Ouais oui. Allez. Euh, euh, ouais. Non, non, non, non, non. Ah non, oui, bah dites-moi. Ouais, parce que là, j'allais valider. Ouais, faut, faut me dire, n'hésitez ouais. pas. <rire> en fait, vous avez pas un pays où il fait un peu moins chaud Moins chaud, ouais. moins chaud, moins chaud. Plus froid, du coup. Euh... Plus froid. Alors, regardez, ça, j'ai, ah bah ça c'est top moumoute. Traverser du cercle polaire sur un ours blanc. Vous construisez votre igloo à la nuit tombée, vous chassez le phoque directement. Non, euh, pardon. Euh, en fait, oui. on pensait plutôt à la forêt. Forêt, accrobranche avec des loups Non, euh, la montagne. Une ne vient faire atteindre le cratère d'un volcan en activité. La mer. Un combat de fièvre. C'est vous qui Vous n'avez pas un séjour plus calme là Pardon, je sais pas, mais les vacances c'est aussi fait pour se reposer, non? Oui, voilà, euh, genre euh, Farniente. Ah oui? Eh oui, bah oui, oui. oui. Ah, vous avez raison, c'est. C'est. J'étais là là. là. <rire> <rire> Tout de <beurzingue>, hein. <rire> mais Comme quoi, on organise des voyages, mais des fois c'est nous qui allons. C'est vrai, hein. Non mais comme quoi. C'est marrant. Je sais pas ce qui m'a pris d'ailleurs. Manque de sucre. Bah oui, vous voulez la détente Bah oui, moi je suis là, oui, la détente, la Dolce Gusto quoi. Dolce Vita. Pardon Non, rien. Ouais. Bah oui, et bah alors je... Attendez, parce que ça m'accueille votre histoire, là, quand même. Euh, faut que je redescende un peu, là. Écoutez, j'ai peut-être pour vous, j'ai peut-être quelque chose, parce que je... Je m'avoue pas vaincu. J'ai l'hôtel Bergerac. Et Et voilà. Voilà, hôtel 3 étoiles, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh... Et le reste, temps libre. C'est génial, ça C'est super, il est où l'hôtel Près de Gare du Nord. À Paris Oui, rue de Montbeuge. Mais c'est à côté de chez nous, ça. Ouais, c'est en face. Bah, bah non, mais du, du coup, ça vaut pas le coup Ah bah faut savoir Parce que visiblement, partir trois jours dans un Golfer ça vous fait peur moi je vous organise un séjour tranquille au bout de choper à la maison en face de chez vous, ça râle encore, surtout quand on s'y j'ai fait un petit peu de recherche quand même monsieur que vous avez le cul posé sur une chaise toute l'année. Bah, je suis plein de chasse. N'empêche que vous êtes assis Non mais moi je les vois venir les gens dans votre genre, on arrête la mascara tout de suite hein. Ça veut parcourir le monde pour faire des snaps et ça veut pas vous mettre son canapé. Ça rime mais j'ai pas fait exprès. Je suis pas d'humeur à être poète là. Moi la prochaine fois que je vais vous dire, vous foutez les pieds sur une table basse, vous allumez le robinet, vous regardez Talassa, vous allez voyager, hein et Moindre frais, c'est moi qui vous le dis hein. Mais voilà, mais allez-y, mais très bien, mais partez La porte elle est en face, vous voulez vous jouer, cette sortie, vous allez trouver tout seul farniente, farniente. C'est à cause de gens comme ça qui vont réserver dans les cybercafés que notre métier, il meurt. C'est con parce que moi, j'ai un bon relationnel avec le client. On va prendre une brochure, quand même.